Yeah, well, where we at now? I don't really got no time to play around. Ah, non, mais attends, je continue Oui, j'ai l'autre cop. Et après, il y en a une, il est en a une. Oh, Sarah Nike Vas-y, je passe par là, du coup. Oh, je l'ai mis Oh, je l'ai mis pour oh, la clip de l'année J'ai mis tête J'ai mis tête J'en ai le just get it the car getting out of the stuff out of the car killing the shit is my fault be getting the car it back up on the Mais je les respecte pas, regarde. Ouais. Mais mais, je les respecte pas. Arrête, jette ton téléphone. <rire> <coughs> Ce téléphone est genouillé. Hop, flash la team. Arrête j'arrête le jeu. Viens, on part loin, chef de nous deux assis sur le sable. Gère la nuit dans ce mal. Je vois ces yeux dans le ciel n'égale pas la couleur. Pourquoi je me noie dans cette merde pour m'oublier au moins quelques heures Rejoins là.